Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est toujours en Angleterre et on est sur un petit spot que l'Astero connaît bien et on va essayer de faire chacun des petits challenges. C'est un gros parking aérien, les murs accrochent. Let's go. Bon allez pour s'échauffer on fait un petit stick challenge. Yeah. Yes. Voilà, le défi est déjà fini. Il y a les flics. <laughs> il y a les flics qui sont là. Mais j'espère qu'on peut arrêter. Yeah. bien. Yeah. avons eu des reports. Certains gens sont concernés. Ils dit que vous sur scaffolding. C'est ça uh, Scaffolding Oui. Oui, c'est parcours, vous avez dit Oui, ok. C'est parcours. parcours. C'est parcours. On parcours. C'est parcours. C'est parcours. C'est parcours. Ah ok, yeah. So yeah. okay. A on on On peut rester, on peut rester. J'ai parlé un peu au boss. <laughs> encore 5 minutes, donc on fait vite les gars Ah oui on a que 5 minutes. Non, non, non. Ah on peut rester, on est Là c'est chaud, il veut faire un bras même hauteur. C'est sketchy, le mur il accroche de ouf. Du coup à tout moment il tombe en arrière. Du coup avec flonce, mais en parade. Ouais, mais first. le problème en fait c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Parce euh... que normalement un saut de bras T'arrives genre là, tu fais glisser tes pieds tout le long Et au moins t'es tranquille Allez. Ah t'es tellement pas loin Je sais que s'il y avait eu plus d'espace euh, J'aurais pu le lancer Bon là Félix est... Il est en battle un peu mental sur ce saut de bras. Si tu fais un détente, tu cours dans le mur, ça va te rassurer. L'idée c'est de trouver des autres petits défis sur le même mur pour qu'il ait un petit peu la sensation de grippe sur le mur, comment le spot il fonctionne. Quand on est bloqué comme ça euh, mentalement, il faut essayer de, bah, ouais, de trouver des trucs un peu autour, de se rassurer, de récolter des informations. Et après une fois que tu as collecté toutes les informations, bah là, as tout, tous les trucs pour lancer ton souris, tu vas. Yeah, yeah. <rire> Tranquille. Ouais mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment trop peur. Le mur il, il fait trop badé en fait, il accroche beaucoup trop. Ah ouais, oh, yes merci. En vrai ouais, ça fait trop plaisir. C'est le retour du Taylor! Yes, baby! Petite line, ce que j'aimerais faire, c'est 3-6 Troyd. Enchaîner jusqu'à la dernière euh, barrière jaune. Faire un petit speed step. C'est de corché. ce oh, serait nice. Ça, ce serait putain de si. Bon, tiens! Oh, gros! Oh, Oh! Uh, uh. T'as vu, je me suis dit, vas-y prends ton temps <rire> Et puis en plus j'ai vu mon pied glisser, j'ai fait Oh oh vu, là, tu l'as... tu l'as J'ai rebondi sur le sol Le scout full, euh, il, il s'est mal passé en fait J'ai mal posé mon pied euh, sur le mur Et du coup j'ai fait à moitié un wrap Sauf que je me suis ouvert au milieu de la foule Et j'ai fait un grand plat Donc euh, là ça va être euh, abandon du, euh, du projet Parce que bah... Je me suis bien râpé le coude et euh, surtout en fait, j'ai la hanche qui a tapé pas mal et je sens que je vais avoir un sale bleu. Euh, je pense que pour ce spot, ça va être fini. <rire> On va tous aller manger un bon repas et puis bah changement de spot. Let's go. Il a trop envie de faire un side press là, entre les deux poteaux. Yeah, il y a Maxime qui veut me rattraper. Baron. J'ai un pillow. un <rire> pillow, <rire> Oh, mais il l'a vraiment. <rire> ok, bon, c'est deux, trois petites presses. Mais bon, okay, cool. je vais refaire un side là. Et... Maddy il fait toujours plein de trucs inutiles Genre avant de partir Je sais pas pourquoi, genre là il délasse ses chaussures pour les relasser Alors déjà, non mais déjà il y a un truc tu vois Déjà c'est du 43, 40 je suis du 42 Déjà il y a un problème euh, Du coup je fais pas le fou, je les resserre tu vois oh. Ah. Oh, <rire> Allez mais non manque putain de sketch il met toujours 10 ans à lancer <rire> C'était mon meilleur spectacle, il a jamais eu autant de monde pour un ouais, spectacle, vois, autant de public Putain enfin, à 3h Thank you, man no, T'as mis... mis 12 minutes J'ai mis 12 minutes J'ai mis, minutes. mis, minutes. mis <rire> minutes. <C> tellement de <rire> temps, <ton rire> gros Oui C'était mon ça. meilleur spectacle Venez à mes, à mes spectacles, voilà, aux véniths <rire> de Paris prochainement Je prends tellement le... de temps C'était incroyable Britain's incroyable talent Britanniques qui ont des talents n'avaient rien à ce moment Marie, tu veux essayer pas. Ah non. Le, le cinéma qui nous a ouvert, mais c'était okay, incroyable. incroyable. Euh, moi je suis sûr d'aller manger. En vrai. Ouais, moi aussi. On essaie de trouver un spot et il y a beaucoup d'habitations et tout. Du coup, on essaie vraiment de s'excentrer de ouf. Et là, on est en train de lui tout papo van parce qu'il euh, y a une montée genre vraiment vénère. Mais normalement, on va trouver un bon spot. Et il faut absolument qu'on réussisse à faire un feu parce qu'il fait trop froid. Il commence à cailler de ouf. Et là, on a envie de se réchauffer. Ça va le faire. Ah, le bourbier! C'est n'importe quoi ce qui se passe, on a été obligé de pousser le van tellement ça a patiné dans le champ On est en Italie ou quoi là Moi je sais pas vous, non mais franchement je pense que vous serez d'accord avec moi Mais on va faire un gros feu, euh, genre à base de bois Ah il n'y en a pas, <rire> il n'y a même pas d'arbre à côté On va aller partir à la chasse euh, au bois et on va faire un petit feu Pour se réchauffer parce qu'en fait euh, moi j'ai vu le météo, j'ai vu 20 degrés Je ouais tranquille, il fait 5 degrés A table A table Ça c'est un monde ma vie qui reste l'instant. Bah mec mais... ai Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, il se là, je fais... à lui lui suis là, je suis là, je suis il je suis là, là, je là, je là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, de, débarquer sur le spot de Rotting Ding. Et là, il y a un petit coucher de soleil qui se prépare. Ça va être une petite session bien sympa. Il y a les gars qui ont repéré des challenges. Tellement de plaisir de bouger sur ces spots qui sont franchement vraiment, vraiment cool. Quoi. Allez. Yes Oh, mec, il de la chaussure comme un oh. Wow, Ça vraiment, mais genre... Euh, comme à survenir. Mm -hmm. Un bon petit grip, dis surtout. <rire> Je sens comment Mathieu <rire> Je sens bien. Faut pas trop que j'attends de moi dans ces moments là. Quand je sens bien, faut, faut y aller. Pardon, pardon, pardon. Je peux... ah, je là j'ai tout le ralenti là. Ouais. Si je ralentis pas, ça part euh, fort. J'arrive vraiment trop C'est horrible. Je vois même plus les pieds. <rire> je coupe tellement Oh, c'était chaud! Oh là là, le petit crème là! Cette réaction a chaud? Bah, là, je suis encore chaud, donc j'ai pas mal. Mais peut-être que demain, j'aurai mal. Il est vraiment fat! Faut courir, faut cavaler. Il est impressionnant. Les trois derniers pas, ils sont horribles. Parce que là, il manque une dalle déjà. Donc tu dois mettre ton pied ici. Donc, déjà, ça descend. Après t'as le trou 1, 2 et après ça envoie. C'est ça qui est horrible. Ouais c'est passe. ça. Ouais c'est passe. Ça Ouais Allez. Oh, il est trop chaud! C'est grâce oh, au a loulou, mis, ça! a mis la pression, mec! Oh, fuck Oh putain! Allez, suive ce boss Dylan Teller! Dylan TSV sur Insta, les gars! Putain! Je vais pas réessayer! <rire> parce que là, ma petite cheville a fait. Oh là! Doucement, mec! Donc, tranquille, je vais me garder pour les autres jours. On a plein de choses à faire encore. Faut savoir, euh, des fois, ça vous est un peu vaincu. Oh, Jesus. <gasps> <laughs> Bon, c'est sur ces belles images qu'on va finir la vidéo, nous on a trop kiffé bouger en Angleterre. à ah, vivre des moments avec la commune anglaise parce que c'est des mecs hyper inspirants. N'oubliez pas qu'on a un shop de vêtements, on vend toutes nos fringues, du coup si vous voulez nous soutenir, allez checker. C'est ce qui fait qu'on peut continuer à faire des voyages, continuer à faire des vidéos, et continuer à vous faire kiffer et se faire kiffer. Allez, ciao